Robert Favreau, bonjour. Bonjour. Et si je vous demandais, qui êtes-vous, tout simplement Je suis un chercheur amoureux d'histoire et soucieux de faire passer les connaissances et enrichir les connaissances sur l'histoire. On est où, ici Nous sommes au Centre d'études supérieures de civilisation médiévale qui a été fondé en 1953 pour l'étude de la période essentiellement romane, en raison de la richesse de l'art roman dans la région. C'est votre maison C'est ma maison. Euh, pas pas d'origine, mais s'est devenu ma maison. Ça fait combien de temps que vous êtes ici euh... Euh, Ici, j'ai été étudiant ici en 57 58 donc en tout, tout début et j'y suis revenu comme enseignant en 1969. 69. On revient de Chypre avec oui, Estelle. Je connais, je connais aussi. <rire> et je voulais vous demander, donc, cette, cette mission graphiste euh, qu'elle mène, euh, quelle est son importance à vos yeux ben, je, pense, je pense que c'est un domaine qui reste encore à défricher, euh, parce que on en on n'a pas vraiment traité le problème dans son ensemble. Alors, la présence euh, des Occidentaux dans, dans le Moyen-Orient a été importante au XIIe, XIIIe euh, siècle surtout. Et je pense que cela, il y a encore des choses, beaucoup de choses à, à dire. Quel genre de, de lacunes cela, cela peut-il combler dans votre, euh, votre esprit ça, ça, ça ne peut qu'élargir notre champ de connaissances et on n'a jamais intérêt à... à réétudier de façon trop ponctuelle. Il faut vraiment regarder les choses dans son ensemble, surtout que le, le, la civilisation médiévale est une civilisation qui est une pour tout l'Occident. Ce n'est pas une civilisation propre à une, à une région particulière. Vous êtes beaucoup parti sur le terrain, vous, dans votre carrière. Euh, ben, sur le terrain, pour l'épigraphie, pour oui, euh, j'ai fait, je sais pas, plus de quarante 000 kilomètres en France pour, euh, avec ma voiture pour chercher et photographier les, les inscriptions qui subsistent À l'étranger aussi ou en France Alors, en, en, à l'étranger, j'y suis à, à l'occasion de nombreux congrès, je suis allé une, une douzaine de fois en Allemagne, autant en Espagne et en Italie, et puis aussi en Pologne, enfin, en Belgique ou autre. Pour, eux, pour des colloques, pour des liens avec, avec les collègues épigraphistes. Car là, je pense que là aussi, le, le travail en collaboration avec les collègues est très enrichissant. Quand vous partiez sur le terrain en mission, en France, en mission épigraphiste, on va dire en gros, comment vous, vous envisagiez cette mission Comment vous organisiez comment vous... Alors, euh, <coughs> j'étais enseignant à temps complet euh, à la faculté de des lettres de, de Poitiers. J'étais aussi euh, père de six enfants, donc j'ai une travail aussi de m'occuper. Donc je, je partais en mission à la fin des, des, des cours et avant les euros. Donc en fin enfin mai, à la fin mai, il y avait une quinzaine de jours. Et là, tous les ans, je prenais la voiture. Euh, je prenais toujours des, désormais des breaks, si vous voulez, pour pouvoir emmener tous les appareils avec le collègue qui m'accompagnait. Ah, alors vous ne partiez pas seul On partait à deux. Euh, qui était la seconde personne Avec qui vous partiez Je partais avec euh, l'agent le, le, le, enfin, CNRS qui avait été installé ici à Poitiers pour euh, suivre le travail de l'épigraphie, donc en 1969. Quand vous dites « je prenais du matériel », c'était quoi le matériel Quel est le matériel de l'épigraphie bah, Ce n'était pas, pas encore à l'époque du numérique. Euh, donc c'était les, les appareils photos, les, les éclairages, euh, et ce genre de choses. Oui, ça veut dire que vous euh, documentiez euh, ce que vous trouviez grâce à la photographie aussi C'était l'outil euh, technologique euh, euh, primordial le documenter, c'est difficile. On faisait, toutes, toutes les recherches étaient faites avant pour localiser les inscriptions. Bien sûr, on en a trouvé sur place d'autres qui n'étaient pas connus, mais enfin, essentiellement, le travail était préparé à l'avance. L'important, c'était d'avoir des photographies pour, avoir, pour pouvoir faire des relevés précis et euh, pouvoir étudier aussi l'écriture et pouvoir dater les inscriptions qui n'étaient pas datées. Donc, il fallait les originaux. L'étude que l'on fait euh, devant l'objet, devant la matière, et l'étude que l'on fait après à partir de la photographie. Les renseignements ne sont, sont pas les mêmes de ce que l'on tire de ces deux, de ces deux objets d'étude. Euh, qu'est-ce que vous trouviez sur la matière sur place, et qu'est-ce que vous pouviez compléter après à l'étude de la oh, photographie on ne, on, on ne pouvait pas euh, rester, enfin, faire, rester, rester pendant... Euh, une, deux, deux heures, trois heures sur, sur une inscription pour l'étudier sur place. Il n'y avait pas le temps. Parce qu'il fallait couvrir toute la France et nous n'étions que deux. Et moi, c'était un travail purement bénévole. Donc euh, voilà. Donc euh, on emmagasinait sur place tous les renseignements qu'il fallait, longueur de, de toutes les mesures, la situation précise, euh, bien, très bien localisée, et puis toutes les photos. Et c'est après le retour que nous faisions le, le, le travail d'édition, si vous voulez. Sur la mission graphiste en Chypre, euh, Estelle a constitué une équipe un peu pluridisciplinaire. Il euh, euh, y a des gens qui sont euh, spécialisés dans l'histoire de l'art, euh, etc. Il y a aussi un tailleur de pierre Oui. suit. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu qu'être profitable. Ça ne peut être que bon. Mais pour, pour nous-mêmes, dans ce que nous avons commencé, il ne faut pas oublier que c'était vraiment le tout début de l'épigraphie. Il n'y avait rien quand j'ai commencé l'épigraphie. Donc il fallait faire des relevés les plus précis possibles et publier la meilleure façon possible. Mais si on devait recommencer aujourd'hui avec tout l'acquis qu'on a par derrière, on ferait autre chose, on ferait quelque chose de mieux. Ça c'est tout à fait évident. Quelle est l'exigence que doit avoir l'épigraphiste quand il est sur le terrain et euh, qu'il va rencontrer une inscription mais il, faut, il faut être, être fidèle à ce que, au texte quel qu'il est, à l'emplacement où il est, pourquoi est-ce qu'il a été placé à tel endroit plutôt qu'à qu tel autre, voir aussi la façon dont il est disposé. Je me souviens d'une inscription, je crois que c'était dans les Landes, où personne n'arrivait vraiment à lire le, le texte, mais on le lisait mal. C'est-à-dire qu'il y avait une écriture d'un côté, et puis une autre à côté, une autre par-dessus, il ne fallait pas lire tout ensemble. Et en arrivant sur place, c'était évident. Donc il y a des choses comme ça qui, qui, qui, sautent, qui sautent aux yeux. Et puis bon, il faut euh, re, enfin, pouvoir le euh, regarder, revoir de, de très près quand il s'agit d'inscriptions qui ne sont pas en bon état. Et qu'il faut, euh, pas, je ne dis pas deviner, mais qu'il faut aller plus loin que, le, que la photo, enfin, il faut vraiment regarder de très très près. Alors là, on prend davantage de temps et c'est évident qu'il faut avoir, être très attentif à ce moment-là. Vous êtes un peu jaloux de, justement de ces progrès technologiques qui permettent aujourd'hui de déceler ce oh qui était indécelable à l'époque pas, pas du tout jaloux. <rire> Pourquoi Au contraire, j'en suis, suis très très heureux, ça c'est évident. On peut faire des, des merveilles maintenant, hein. des choses qu'on ne pouvait pas faire jadis. Ça c'est clair. Alors euh, on dit que euh, il y a l'école allemande de l'épigraphie. Euh, on dit j'ai entendu euh, que euh, les Allemands s'arrêtent dans leur étude, euh, et là où les Français commencent finalement à étudier euh, à étudier les inscriptions, euh, qu'il y a des méthodes différentes et que les Français vont plus loin dans, dans l'interprétation dans la contextualisation peut-être des inscriptions, pour essayer de comprendre un peu plus, on parle d'un mot, d'une certaine écologie de cette, de cette inscription, de son mmh. environnement. Est-ce que c'est ça qui Alors, il y, y, y a des différences entre chaque, chaque pays, ça c'est clair. Ce que l'on fait en France, ce n'est pas ce, ce qu'on fait en Allemagne, ni ce qu'on fait en Espagne, par exemple. Mais les, les Allemands qui ont commencé bien avant nous... Euh, et, qui, ont, et qui, ont, euh, qui sont 50 ou 60 à travailler sur les bibliographies, là où nous ne sommes que un ou deux. Bon. Euh, les, les, les Allemands avaient le souci de relever les textes jusqu'au XVIe siècle, donc c'est vraiment... Euh, ça part de beaucoup, de beaucoup plus tard que pour nous, mais ça va beaucoup plus loin en avant. Et ils s'occupaient essentiellement de dater les inscriptions et de donner les bibliographies les plus complètes possibles. Mais l'interprétation de, de, de, de, de, de, de, de, des inscriptions, ce n'était pas vraiment leur affaire. Et je me, je suis, je me souviens très, très bien que dans les congrès annuels auxquels je participais, parce qu'ils faisaient des congrès, des colloques euh, annuels, se retrouvaient tous les, tous les épigraphistes, euh, il m'est arrivé à plusieurs reprises de leur présenter des, des, des, des, des, des, des, des, des travaux sur l'épigraphie euh, en utilisant des domaines que eux ne soupçonnaient même pas. Même pas. Je me souviens, par exemple, pour la liturgie, j'ai fait une, une communication sur les inscriptions et la liturgie, la liturgie est indispensable pour pouvoir comprendre tout ce qui fait dans, la liturgie, dans les inscriptions, puisque ce sont surtout des inscriptions dans les églises évidemment, ça a été une découverte pour eux, donc, donc je pense que là, euh, c'était vrai aussi en Espagne d'ailleurs, euh, je pense que là, dans la façon dont nous avons pris, dont, dont j'ai pris le, inscription, les inscriptions tout à fait au début, c'est-à-dire voir le plus large possible toutes les disciplines qui peuvent concourir à comprendre ce que les gens de l'époque, en se mettant à leur place un petit peu, autant qu'on peut le faire, euh, ont, ont voulu nous, nous laisser comme témoignage. Euh, là, euh, et en prenant très très large, euh, j'ai toujours fait travailler sur l'épigraphie, fait travailler sur l'épigraphie, sur tout l'Occident, euh, on, on, on s'enrichit mutuellement. Et je crois que c'est important, et ça, ça, ça ouvre les horizons. Euh, et je crois que ça au moins l'épigraphie française a aidé les collègues à s'ouvrir aussi dans ce domaine-là. Vous parliez d'interprétation, de l'idée d'essayer de se mettre un peu à la place des, des oui. personnes à l'époque. Ça a introduit une forme de, de subjectivité dans, dans l'étude. Comment on fait pour que euh, cette subjectivité puisse aussi épouser une certaine rigueur pour que cela reste quand même un objet euh, scientifique et que l'on ne parte pas dans, un, dans une interprétation poétique, peut-être, euh, de l'époque <rire> Oui, bah pas, c'est pas mon genre, mon, c'est pas, mo pas mon genre. Nous, on est toujours subjectif. Nous étudions de, de, de ce que les gens ont voulu dire et ce qu'ils ont été obligés de dire en peu de mots. Parce que l'épigraphie, on ne peut pas faire des, des, des pages et des pages comme pour un, un volume. Donc il faut essayer de, de, de comprendre ce qu'on a voulu dire en, en très, peu, très peu de mots. C'est souvent une, une, une ligne ou deux lignes. Et donc, ça, il faut, faut se mettre à, à, à, à l'écoute de, de ce qui, qui était présent à l'époque qu'on étudie. Et je me souviens d'une inscription sur une patène qui est au musée du Louvre, qui était datée tardivement, enfin, tardivement vers 1200, qui était don, donnée à, à peut-être France, peut-être, etc. Je, je, je suis arrivé à mon... qui n'était pas lui, lu, parce qu'elle était fautive. Le, le, le graphiste, celui qui avait écrit, s'était trompé sur trois mots. Donc ça rendait le sens absolument incompréhensible. Et par comparaison avec des inscriptions qu'on trouvait en Allemagne et en Suède, sur des, également sur des patènes, j'ai rétabli, j'ai pu rétablir le, le sens de l'inscription et l'inscription, c'était des patènes c'était un, un, un calice, c'était une inscription qui euh, répondait à, aux, aux controverses euh, théologiques qui avaient lieu au XIe, XIIe siècle sur la présence réelle dans l'Eucharistie. Et, et, et bon, ensuite, euh, euh, j'ai montré que ça venait non pas qui n'était pas du XIIe siècle, mais du fin XIe, début XIIe, et que de, ça venait de l'Espagne, et plus précisément des Asturies, euh, simplement par le fait que le, le nom du personnage, il s'appelait Pélage, c'est un nom qu'on ne trouve nulle part en France à cette époque, qu'on ne trouve nulle part en Espagne, en dehors des Asturies, c'est-à-dire la seule région que les, que les musulmans n'avaient jamais occupée, et Pélage est le héros des Asturies qui a fait bloc qui a arrêté l'invasion musulmane dans tout ce nord-ouest de la péninsule espagnole. Donc voilà, c'est des, petites, des petites, euh, petites enquêtes finalement qui sont gratifiantes qui qui pour, le, pour, le, pour le chercheur, mais qui supposent d être d'être ouverts sur, sur tous les aspects possibles et imaginables. Vous, tra vous travaillez sur des références liturgiques? Sur la référence liturgique des Écritures, aujourd'hui, c'est indispensable pour... travaille, Je travaille sur la référence liturgique, je travaille sur la Bible, je travaille sur les huit saints, je travaille sur la, les, les expressions théologiques, sur, sur les hymnes. Là, il y a 50 000 hymnes qui sont, qui sont répertoriés, donc il faut aussi connaître le maniement de tous ces instruments de, de recherche. Euh, oui, il faut, il faut, il faut avoir l'esprit le plus ouvert possible. Et, et là, on a la chance d'avoir... Euh, euh, un rassemblement euh, unique, enfin pas unique, mais enfin, très rare de, de tous les instruments de recherche qui peuvent être utiles pour le médiéviste. Au bout du bout, c'est la recherche de la psyché de l'époque, c'est ça C'est la recherche de, de pas la psyché de l'époque, c'est la recherche de, de savoir tout ce que l'inscription peut nous apporter. Donc euh, le sens de, de ce qu'elle est. De ce qu quand on prend une inscription en particulier, et puis comme quand on en a vu, vu beaucoup, on peut aussi faire une étude beaucoup plus, euh, comment dirais-je, synchronique sur toute une période. Un, un exemple, quand, euh, pour une épitaphe, quand vous vous placez au, au, au 9e, 10e siècle, on fait l'éloge du, du défunt Le défunt est toujours quelqu'un de très bien, très pieux, très généreux, tout ce que vous voudrez. Bon, très bien, on donne son nom, pas toujours son, sa fonction. Au XIIe siècle, on commence à donner les, les noms de, pour, les, pour les laïcs de, de leur seigneurie, euh, pour, les, pour les prêtres euh, s'ils sont gradués de l'université. Euh, les adjectifs deviennent de plus en plus euh, copieux. Quand vous arrivez à la fin du Moyen Âge, vous avez des inscriptions où on a tout le cursus du personnage. Il a été ceci, il a été ceci, il a été cela, il était, il était chanoine ici, il était maintenant chanoine là, il a été évêque. Il y a vraiment un vitae au point que parfois, il n'y a même plus de demande de prière pour le défunt. Il a son état social, ça doit lui valoir, valoir évidemment le paradis. Donc on peut faire des études comme ça, complètes, de façon générale. C est, c est, et ça, est, ça éclaire l'histoire sociale de façon tout à fait importante, d'autant plus que là on a des éléments localisés et datés. Donc, il euh, y, y a encore beaucoup de recherches à faire dans le domaine. Et on est toujours, euh, on écrit toujours euh, dans le registre du rapport, à, à, au fond, à la religion, ou est-ce que c'est on, on on, est -ce est toujours lié à des questions religieuses, ben C'est essentiellement lié à des questions religieuses. D'abord parce qu'on y trouve toujours, presque toujours les inscriptions sur, dans des églises, dans des... Oui, et aussi parce que la civilisation médiévale est une civilisation chrétienne, tout, tout, tout simplement, tout bêtement. Mais il y a des inscriptions qui ne sont pas propres à, à, à la religion. <cười> Par exemple, dans des églises de la région de, de la, la Drôme, de, de Valence, par là-bas. Il euh, y a des inscriptions qu'on qu trouve à la façade d'une église, par exemple, qui rapportent les, euh, les privilèges qui ont été accordés par le Seigneur aux habitants. Alors, on l'a mis à la façade de l'église, tout le monde le voit, évidemment, en entrant. Euh, mais ça n'a rien, rien de religieux, c'est une communication au public, si vous voulez. Aujourd'hui, on a la publicité, mais la publicité, ça vaut 24 heures ou ou de trois mois, mais là c'est des textes qui sont faits pour toujours, donc c est, c est, il, faut, il faut voir ça aussi comme ça, c'est un élément très important de la communication euh, pour l'époque. On a parlé surtout des inscriptions sur Pierre là, mais, mais il y a les inscriptions sur les vitraux, il y a les inscriptions dans les peintures murales, où, où on a beaucoup plus de place pour, pour écrire, donc on peut aussi euh, Traduire dans, dans une image d'un un vitrail ou d'une peinture murale, toute tout un, tout une pensée, euh, on, peut, euh, on peut, peut se rapporter à, par exemple, à euh, je cherche une, un domaine précis, par exemple quelque chose qui, qui se joue dans les mystères, par exemple, de l'époque, c'est le, le cas... À, à Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, ou bien euh, des, des rapports avec, entre la Bible, entre l'écriture et, et l'iconographie, la, qui qui, la scène qui est représentée. Euh, tout ça, là, y a, y a, il y a énormément de choses. Alors il faut, j'ai dit qu'il faut regarder la, la, la, la, la liturgie l'écriture, tout ce que vous voulez, il faut regarder aussi tout ce que les gens, ont, tout ce que les auteurs ont écrit. Ça, il, faut, il faut être capable de, de, de parcourir des, des dizaines et des dizaines d'ouvrages de, de, latins pour euh, voir quand, quelles sont les, les sources ben, est-ce qu'il y a une continuité est-ce qu'il y a, ou alors est-ce qu'il y a des ruptures vous voyez dans, dans, dans l'histoire entre l'antiquité le, le, et le Moyen Âge ben, il, y a des, il y a des ruptures oui mais il y a, il y a aussi des, des, des continuités euh, euh, très très très manifeste, parce que on, le, le Moyen Âge, c'est la période qui est moyenne, c'est-à-dire qui est entre l'Antiquité et la Renaissance. Donc là, on est entre les deux, mais l'Antiquité la, est, est toujours une, une référence. Et parfois, on a des textes d'auteurs latins qui sont employés dans, dans les églises elles-mêmes, et qui peuvent parfois, avec un sens qu'on a christianisé, il y a par exemple un texte de, de Virgile euh, qui, qui dit, voilà, il y a un enfant qui un jour paraîtra et, et les choses seront toutes nouvelles, et ça, et ça devient l'incarnation. Bon, on le trouve à la façade de l'église de, de la cathédrale de l'An ou on le trouve dans les peintures murales de Limousin, un texte, bon, un texte, un texte latin. Mais il y a beaucoup, beaucoup de références à des textes latins, et ça il faut... Il y a des instruments de recherche qui permettent aussi de le faire. Puis on arrive à avoir une certaine familiarité, aussi, avec tous ces textes qu'ils qui employaient. Euh, là, j'ai fait une étude sur la Bible et l'épigraphie. J'ai fait un, un, un premier texte référence à des figures bibliques dans les, épigraphies médi dans les épitaphes médiévales. On compare les gens à des personnages de, de, de, de, de la Bible ou à des personnages de l'Antiquité, Ça c'est clair. Et plus, plus on avance, enfin pas plus on avance, mais l'Antiquité est toujours connue et rappelée, mais elle l'est surtout, euh, dans le début du Moyen-Âge, et tout à fait à la fin, quand on commence, quand on commence à voir la Renaissance, si vous voulez. Mais il y a une continuité, c'est évident. Qu'est-ce que ça dit pour vous, de ce, justement, de ces, de ces influences euh, entre les civilisations, parfois entre les religions ou entre quelques branches de religion On le voit, par exemple, en Chypre, entre les chrétiens d'Orient et les latins. Euh, Qu'est-ce que ça dit pour vous de, ce, de ce, ben ces influences réciproques C'est la, la vie c'est la vie, c'est réciproque. que c'est... Et quand on, quand on étudie les inscriptions en Espagne, il faut aussi avoir pensé à la proximité avec les, euh, avec les musulmans qui l'ont occupé pendant, pendant très, très très longtemps. Alors il y, a des, il y a des choses qui sont, comment dire, euh, qui peuvent, peuvent nous, nous, nous faire sourire, si vous voulez, mais par exemple il y a des, des inscriptions euh, en caractère grec à des façades dans l'Espagne par exemple, euh, que l'on comprend à partir d'interprétation de l'alphabet latin. Euh, si vous voulez le mot, le mot Christ euh, se, se donne en, en grec par un X, par un, un R grec, mais c'est le P latin. On a à la façade d'une église euh, Cathédrale en Espagne, à Raqqa. Euh, on a une inscription qui n'avait jamais été bien interprétée, euh, que dont j'ai trouvé l'explication en recourant à un auteur carolingien du IXe siècle, et, et, qui avait été reprise au Xe siècle, auteur carolingien, euh, que, qui était reprise par un autre, un autre auteur, cette fois italien, euh, en, en, au Xe siècle. Euh, où le X et le, et le P, lettres grecques, c'est le CH que c'est le R, de Christ, ont été prises pour des mots, pour des fermes latines, le X et le, et le P français, P, enfin le P latin. Donc le, le chrisme initial du mot Christ, entouré de l'alpha et de l'oméga, première lettre et dernière lettre de l'alphabet, c'est la Bible aussi, c'est la Bible qui nous dit que... Dieu, c'est l'alpha et l'oméga, le début et la fin, première lettre et dernière lettre de l'alphabet. Alors, avec le, le P, avec le A, et avec le A d'alpha, et avec le X, on fait Pax. Pax, ça fait paix. c'est un, un mot en trois lettres, et c'est quand même un seul mot. C'est une figure de la Trinité. C'est pas évident. Ce n'est pas évident, cette, ce jeu qu'on a fait entre les lettres latines et les lettres grecques, qui ont été faites enfin, à la façade d'une église, c pas une cathédrale, ce n'est pas n'importe quelle église, avec une très belle inscription, qu'on qu ne comprenait pas bien, mais le P, c'est le Père, Père, évidemment, le A, c'est le Christ qui est l'alpha, qui est le début, et le X, c'est l'Esprit-Saint le, qui est, dépend du Père et du Fils, et le X est une lettre double dépend du Père et du Fils. Bon, je peux vous donner les références des auteurs, mais c est, c est, voilà, c'est ça aussi. Il y a toute une culture médiévale, il faut, il faut être pénétré de la culture médiévale pour pouvoir pour voir, euh, mieux comprendre ce qu'on a voulu nous dire. Ce qui veut dire que les gens qui, à cette époque-là, écrivaient, faisaient ces inscriptions, euh, avaient une culture euh, importante pour, pour avoir cette subtilité-là. Oui, oui, tout à fait. Il y en avait des, des cultures très très très importantes, c'est très, très évident. Et puis il y avait aussi des, des formulaires qui circulaient, il y avait des, des, des recueils de formules qui circulaient, et donc on pouvait être savant à, à bon marché. Donc on trou peut trouver telle inscription, euh, se trouve dans une petite église de Dordogne euh, insignifiante, et elle se trouve aussi dans le cloître de la cathédrale romane de Montréalais euh, en Sicile. Bon, voilà, donc, probablement par des voies de manuscrits. Par rapport à la... quand on essaie de se, de se plonger dans cette époque, de se rapprocher des, des, des gens qui vivaient à cette époque-là, euh, vous pensez que beaucoup de personnes euh, pouvaient lire ces inscriptions, ou ça s'adressait à à quelques privilégiés qui avaient eu accès à, à, à l'éducation, la... parce que... Alors ça, ça s'adressait d'abord aux lettrés, et d'abord aux clercs, c'est évident. Mais plus on avance, plus ça s'adresse à tout le monde. Au 15 siècle, on ne peut pas dire que les inscriptions soient réservées aux, lettres, aux, aux, aux, aux, aux gens de, de lettres, aux gens universitaires ou autres, si tout le monde peut lire. Je change un tout petit peu de sujet. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la discipline aujourd'hui, de l'épigraphie en France J'en parle beaucoup bien. Mais non. encore. Non, non je, je pense que c'était un domaine que, que tout le monde connaissait, le, surtout les, les historiens de l'Antiquité, puisque eux, n'ont pas les manuscrits, ils n'ont pas de texte, ils ont essentiellement les inscriptions. Donc, eux, on en a besoin de façon essentielle. Euh, pour les médiévistes, il y a des, des, des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de, de, de, de manuscrits, de textes, de, de parchemins. Donc, euh, on, a pas, euh, on, on a fait l'histoire pendant longtemps sans s'occuper vraiment de, de, des inscriptions. Alors, je crois que euh, l'épigraphie est une source complémentaire. C'est une source écrite. Alors, il y a les sources écrites dans les livres, il y a les sources écrites sur, le, sur la pierre ou sur le vitrail ou sur le, dans les peintures murales. Donc ça, il faut, il faut, il faut le, le, le prendre comme ça. Et les jeunes épigraphistes Je vois, euh, ici à Poitiers, euh, il y a des équipes assez. Jeunes, assez jeunes, oui. qui, qui, qui, qui Alors, ont pris a, cette euh, aventure en marche. Avec vous. Il y a, ben, je, je, je reviens un tout petit peu, presque un petit peu. Enfin, votre question impressionnante, il y a, il y a donc les, tout ce qu'on peut apporter à l'histoire, mais il y a aussi à l'histoire de l'art, pas seulement à l'historien pur et pur et simple et pur et dur, si vous voulez, mais à l'historien de l'art, parce que l'historien de l'art, il a interprété une, une scène. Une sculpture, une peinture, euh, une, euh, un objet d'orfèvrerie. Et bon, y a, quand il y a une inscription, il faut savoir, il faut se dire qu'on a voulu euh, nous donner euh, l'intention de l'auteur. L'intention de l'auteur. Alors, bon, pas s'il s'agit simplement d'identifier la scène, de, de dire qu'ici il s'agit de Moïse et là. Et là de, de Joseph, ça, ça c'est pas pas plus que ça. Mais euh, ça, le, le texte qu'on a choisi, la façon dont on l'écrit de, de, donne des indications très très très précieuses sur la façon dont le, on avait envisagé le programme. Exemple, si vous voulez, dans toutes les, les, les, les, les, les façades. Euh, des, des, des, des églises, enfin, dans les œuvres, il y a très souvent euh, le, le, le Christ qui est représenté, et avec des, des, inscriptions, des inscriptions disant, moi, je suis celui qui est, c'est l'inscription euh, classique, euh, je suis la lumière du monde, je suis le bon pasteur, je suis euh, euh, la, la voie, la vérité et la vie, etc. Bon, ils ont ça sur un... Les auteurs ont, ont représenté ça sur un parchemin, pas sur un parchemin, sur une, sur une tablette, sur un fil, sur un ruban, sur une banderole, bon d'accord. Bien des, bien des historiens de euh, des historiens de l'art euh, étudient, bon, il dit, voilà, il y a le Christ en majesté dans, les, dans, dans, dans la, la façade, point. Mais... Si, si on a voulu dire qu'il était la lumière du monde, qu'il était la à la vérité, la vie, qu'il était le bon pasteur, c'est une intention différente. Et parfois ça se retrouve dans l'iconographie. Dans Donc il faut être très attentif à tous les liens qu'il y a entre le texte et l'image. Quel conseil vous nous donneriez euh, à des réalisateurs, des gens qui travaillent justement dans le dialogue entre l'image et le son quel, quel conseil vous pourriez me donner dans, dans mon travail de, du rapport de l'image et du son Je crois, je, je crois que je prendrais. Enfin, il y a des. Il y a des œuvres qui s'y prêtent. Il y a d'autres qui s'y prêtent, qui prêtent euh, moins. Mais euh, mettons, vous connaissez peut-être Poitiers, non, pas beaucoup. Non. non, pas du tout. Découvrir. Découvrir. Allez, allez découvrir. Je, je pense à, à la façade de l'église de Notre-Dame-la-Grande, qui est connue mondialement. Bon, il y a une, une frise avec Adam et Ève, avec le roi Nabucodonosor, avec quatre prophètes, avec l'âme de Jessé, avec la Visitation, avec la Nativité, avec le bain de l'enfant. C'est toute l'histoire de l'incarnation qui est là. L'histoire de l'incarnation, mais qui était annoncée dans l'Antiquité, qui, qui, qui a sa source avec la faute d'Adam et Ève. Adam ah et Ève ont fait une faute, donc le Christ vient la réparer par son incarnation, d'un bout à l'autre de, de la chaîne. Et puis les quatre prophètes nous disent des choses qui annoncent déjà l'incarnation. mais Ces quatre textes qui sont, dans les, qui sont sur les phylactères des les quatre prophètes, si vous allez regarder, vous ne les verrez pas bien, mais quand on... Quand on a une bonne photographie, on les voit bien, <rire> ou quand on a la chance de monter sur les échafaudages pour les voir de près. Bon. Bon, donc on connaît ces textes-là. Ce sont des textes qui, sont, qui se rapportent à un sermon qui a été fait au début du 5e siècle par un évêque de Carthage. Euh, c'est un sermon qu'on a, a prêté longtemps à Saint-Augustin. Alors Saint-Augustin, c'est la grande référence, donc le sermon était très était très, très, très connu au Moyen-Âge, et on a maintenant, on est assuré maintenant que c'était un évêque de Carthage qui s'appelait Quodvult Deus, c'est-à-dire ce que veut Dieu. Quod vult Deus, que veut Dieu. Bon. Eh bien, ce, ce texte-là, c'est un sermon qui est fait pour euh, essayer de convertir les Juifs, pour dire, les, pour dire aux Juifs, euh, le Messie que vous attendez, il est déjà arrivé. Et puis, ce n'est pas, pas moi qui vous le dis ce sont les auteurs que vous connaissez. Ce sont les prophètes qui, qui, qui, qui l'ont déjà annoncé. C'est le, le roi Nabucodonosor qui a reconnu le dieu, de, le dieu de, de Daniel comme étant le dieu des dieux. C'est toute cette histoire-là qui a été mise en scène dans les mystères, de, de, de, dans le jeu d'Adam par exemple, qui devait être joué, être joué sur les parvis, qui était joué au, au point de vue liturgie. Dans, dans les églises, au le moment de Noël, c'est ce texte-là qui annonce l'incarnation, euh, qui sont sur la façade. Et de, à l'intérieur de l'église, de il y a euh, des peintures murales qui sont malheureusement assez effacées, mais dans les peintures romanes, qui sont un programme extraordinairement euh, riche et complet, euh, au-dessus du cœur, il y a euh, la Vierge qui tient l'enfant sur ses genoux, avec une inscription qui est autour d'elle, dans la mandole qui l'entoure, une inscription qui euh, est connue par, a, par, par ailleurs, et, et qui est une, un texte euh, métrique, qui dit « Dans le sein de la mère repose la sagesse du Père ». C'est une femme, mais elle est mère de Dieu. Elle est entourée des saintes femmes, il y a ensuite le Christ en majesté qui est entouré des apôtres, il y a ensuite l'agneau de Dieu, avec la, résur la résurrection des morts. Donc c'est un programme qui, est, qui montre à la fois qu'on euh, vénère la, la vierge euh, en tant que femme et en tant que mère de, de Dieu. Et dans le rond-point du, du, du cœur, il y a des inscriptions qui n'avaient pas du tout été utilisées, parce que les historiens de l'art avaient dit... C'est des peintures qui ont été très refaites au 19e, C'est vrai pour la moitié d'entre elles, seulement la moitié d'entre elles. Et, et donc, on ne s'en occupe pas. Mais j'ai étudié le, pro, le, le, le programme, j'ai découvert ça. Il y, a deux, il y a trois ou quatre ans, quatre ou cinq ans. Et il y a deux Sibylles, des prophétesses païennes, qui sont censées avoir annoncé aussi la naissance du Seigneur. Il y a les quatre grands prophètes. Les, les scènes sont pas touchées là. Les, les, les historiens là auraient pu le, les regarder telles quelles. Et puis il y a le roi David et le roi Salomon qui eux ont été très très très retouchés. Et tout le programme qui est en, qui est à la base de, de, du rond-point du, rond du cœur, donc qui, qui, toutes les colonnes qui supportent le, la, la, la voûte où il y a les, les peintures de la, la Vierge et du Christ en Majesté, toutes ces inscriptions disent, la moitié disent il est homme. La moitié disent, il est Dieu. Eh ben, c'est un programme qui, est, euh, qui vaut quelque chose. En fait, qui, qui, tout, qui, tout, toute une liturgie, toute une connaissance aussi, et toute une communication avec le public, toute une mise en image d'une scène que tout le monde connaît, une incarnation. Mais euh, voilà, ça, ça, ça c'est quelque chose que vous pourriez mettre en, en image avec, avec, le, avec un film. Alors on parlait d'image, on, on, on parlait de de son, euh, l'épigraphie, c'est une étude de, aussi d'un certain silence, parce que... C'est un silence. C'est un silence. Mais vous, avez-vous une musique intérieure à ce moment-là Est-ce qu'il y a des sons qui peuvent être euh, euh, arrivés à votre esprit au moment où... Vous êtes face à ces inscriptions, vous les étudiez oui. Est-ce que vous, vous avez. Alors, ça, ça, ça devient personnel. Ce n'est pas, pas de l'étude de l'épigraphie. Alors là, c'est très subjectif. Mais bon, c'est vrai que quand on quand on est dans un ensemble comme le, comme le cloître de Moissac, ou enfin, dans un des endroits qui sont, il y a des inscriptions de façon. dans le cloître de Montréal, qui sont superbes, c'est vrai qu'on a envie d'entendre un Jean Grégorien ou autre pas derrière pour. Mettre, mettre tout ça en, en, en valeur, ça c'est sûr. Vous écoutez de la musique Moi oui, <rire> musique classique. <rire> enfin, chacun a chacun, chacun ses goûts, hein, mais moi c'est vraiment la musique classique, hein. notamment la musique du 17e, 18e siècle. Jean-Sébastien Bach, c'est le meilleur. Je vous parle de ça parce que je me dis que quand on... On étudie l'épigraphie comme vous le faites, vous étudiez les inscriptions, etc., ça vous, en tant qu'homme, ça vous, ça vous impacte, ça vous, ça vous transforme, oui, ça, oui. ça oriente en votre en sens. En tant qu'homme et en tant que chrétien, une-deux, mm -hmm. oui. Qu'est-ce que ça a transformé en vous Moi, ça m'a transformé, moi j'ai fait des études, j'ai fait l'école nationale des chartes, donc euh, j'ai fait des études d'un miléviste euh, qui, qui est destiné à lire les textes du Moyen-Âge. Donc, euh, ça m'a élargi mes connaissances, parce que j'aurais pu continuer à, à, à accumuler les, les documents pour reconstituer les périodes, de, les périodes du Moyen Âge, mais là, bon, avec tout cet élargissement de culture, toute euh, cette connaissance d'ouvrages que je n'aurais jamais eu l'occasion vraisemblablement d'utiliser, de, des, des, des textes sur les sur la métrique latine, sur les, les, auteurs, euh, les auteurs chrétiens, sur la liturgie, sur la, sur la, la, la Bible, sur les, les, les, choses, les choses très très pointues, même sur le droit, droit canonique, euh, des choses comme ça. Il faut être capable de, de, de, de, de, tout, cerner, de tout cerner. Et ça, ça m'a élargi euh, très largement ma, ma, ma culture euh, médiévale. Et aussi, je, je dois dire que ça m'a conduit à... À, à participer à tout un réseau euh, d'épigraphistes en Occident, et que là aussi, tous ces contacts euh, de, de, de, de ces collègues qui, qui travaillent sur ce même sujet, qui est un sujet neuf dans tous dans tout, les pays d'Occident, euh, ça m'a aussi beaucoup appris. Ça c'est une, une transformation, une en, un enrichissement intellectuel. Oui. Et votre enrichissement... Euh émotionnel, voire euh, spirituel, est-ce qu'il s'est nourri aussi de vos études épigraphiques Oui, oui. Euh, émotionnel, je ne sais, sais pas si on peut dire émotionnel, mais, mais spirituel, oui, parce que si vous utilisez euh, le, le, le, la, la, bien la... Bible, vais tout ça, la en tout ça, ça en est, ça a aussi des choses qui, qui apprennent euh, euh, ce que l'on... ce que l'on fait de façon un peu routinière, souvent, dans, dans, dans, Bon. Euh, c'est sûr que j'assiste à, à, à, à des offices ou que je, je lis des choses religieuses avec un autre regard qu'un qu, qu, qu, qu autre. C'est très évident, c'est très très évident. Ça peut nourrir une foi personnelle ou ça peut au contraire euh, amener un certain recul Je ne vois pas pourquoi ça ferait un recul. Ça peut, nous, ça peut nourrir une foi personnelle. Oui, c'est un peu une fois passionné. Dans les jeunes générations d'épigraphistes aujourd'hui, qu'est-ce qui vous surprend chez eux ben, Je pense qu'eux, ils sont moins bien armés que, que, que je ne l'étais. Bon. Moi, j'ai 90 ans. Donc j'ai connu l'église avant Vatican avant II. Et donc, c'était une toute une liturgie, toute une façon de, de, de, de célébrer la, sa foi, si vous voulez, et qui était encore très, très, très proche de ce qu'on connaissait au Moyen-Âge. C'est vraiment un défaut de la liturgie pendant des siècles, de ne pas avoir bougé, il aurait dû suivre la société, si vous voulez. Et, et donc, il y a des choses que je perçois, euh, moi, presque immédiatement, parce que je, je l'ai. Voilà. Euh, récemment, dans une... Dans, dans un office, c'était à la Pentecôte, le prêtre a dit aujourd'hui, parce que c'est la Pentecôte, on va prendre le credo de Nicée. Mais pour le credo de Nicée, qu'est-ce que ça veut dire pour les jeunes J'avais un de mes petits-fils à côté, qu'est-ce que tu sais ce que c'est Non, pas du tout. Non, voilà, bon. Euh, tout, ça, tout ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça nourrit la, la, fa, la façon de prier, et, et devient, devient tout à fait différente. À Chypre, vous avez une inscription, je ne sais pas si vous l'avez photographiée, elle est répertoriée dans l'ouvrage. La crimée euh, qui, qui donne l'inscription de, de, de "Je vous salue Marie", euh, qui, qui est censée être sur une pierre, d'une inscription chypriote médiévale. Euh, L'auteur qui a publié l'inscription, l'inscription est partielle, on n'a lu que la que première partie, la, l'a traduit comme étant le "Je vous salue Marie". Mais si, si, vous, si vous étudiez bien les choses comme il faut, vous savez que le je vous seul Marie, il n'existe pas au Moyen-Âge, tel qu'on le connaît aujourd'hui. On ne connaît que la première partie de je vous seul Marie. La seconde partie de je vous seul Marie, Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, bon, ça ne date que du XVIe siècle. Donc l'inscription de Chypriot n'est pas bon. Et quel regard vous portez sur le premier travail qui a été fait sur le.. le, le, le sur lequel s'appuie Estelle, sur le relevé du, du corpus ben, Je pense qu'il est, qu est utile. Il, il, il, il donne des textes, il, euh, il les localise, il les photographie. Donc ça, tout ça, c'est très, très positif. Mais je, je pense qu'il manque un petit peu tout un arrière-plan de, de, de, de, de culture médiévale que, que, que Estelle, dont Estelle dispose et, et qu'on on peut, on peut la comprendre mieux, on peut, peut faire mieux, mettre plus en valeur, disons, les inscriptions. Les inscriptions, elles sont ce qu'elles sont, elles restent, on les a copiées, on... mais pour le mieux les interpréter, on, on est aujourd'hui mieux, mieux armé. Comment vous voyez justement l'épigraphie dans les, dans les années à venir hein Même à soyons... L'avenir suis... de l'édigraphie, <rire> pour les oui. prochains 90 ans. <rire> je ne suis, suis pas prophète. Je, je suis pas non, prophète. Mais cet apport des disciplines, de la technique... J'espère je, le... que ça qu elle contribuera à élargir l'esprit des, des médiévistes, de façon générale. Euh, bien sûr, on peut faire l'histoire d'un roi, on peut faire l'histoire d'une société, mais c'est une société chrétienne. Il y a, il y a, il y a aussi... Des, des éléments chrétiens, qu'on trouve dans les, dans les auteurs chrétiens, qu'on trouve dans les, dans les épitaphes, qu'on trouve dans les, dans, dans les inscriptions, dans les scènes qui sont peintes dans les églises, ou qui sont peintes dans les vitraux. Euh, tout ça, si on n'interprète pas comme il faut, ou si on le laisse de côté, on s'appauvrit. Ou du moins on ne s'enrichit pas, disons plus gentiment, on ne s'enrichit pas. Donc je crois qu'il faut avoir l'esprit le plus, le plus ouvert possible, et puis, de toute façon, l'épigraphie fera des progrès, c'est sûr, c'est sûr. J'ignore même jusqu'où elle ira, parce que je ne suis, suis pas devin, mais la, la, la science progresse. De toute façon, on, chacun apporte sa pierre, chacun apporte sa pierre. Euh, l'épigraphie n'est plus ce qu'elle était quand, quand je suis arrivé ici où il n'y avait rien c'est sûr, donc j'ai participé à, à, les, à la faire grandir, mais d'autres participeront à la faire grandir. Euh, euh, le travail qui se fait actuellement sur le, sur le Moyen-Âge latin euh, le, le, le, sera très important pour, euh, pour euh, une meilleure connaissance un petit peu de, de, de, de l'épigraphie. Je, je crois que y a, bon, y a du, une, toute une, pour moi il y a toute une différence entre quand je suis arrivé ici où j'ai dû... Euh, enseigner l'épigraphie, mais je, je n'avais rien pour l'enseigner. Je ne savais rien pour l'enseigner. J'étais en avance de huit jours sur, sur mes étudiants, tout à fait au début. Bon. Il y a toute une différence entre aujourd'hui ma culture et celle et celle, celle que j'ai aujourd'hui. Euh, donc là, il y a vraiment un, un, un enrichissement euh, euh, personnel euh, profond. Mais je crois que pour les, pour les jeunes générations, aussi, ils apporteront des choses différentes et, la, et la, les, les moyens techniques seront différents. Il euh, y a des, des progrès qu'on pourra faire à, à l'avenir qu'on ne pouvait pas faire de notre temps. Ça, c'est très, très évident. Mais la constitution de ce cerveau de synthèse, j'allais dire entre et les mains. Eh bien, il faut du temps. Il faut du temps. Il faut, il faut, il faut du temps. Il faut d'ouverture d'esprit. Il faut. Euh, il faut travailler, il faut travailler, euh, J'ai jamais cessé, un... vous voyez, j ai, j ai... À, dès le premier jour de ma retraite, j'ai commencé à travailler il y avait pour un manuel d'épigraphie, comme... il n'y en avait pas, mais euh, qu'on m'avait demandé, donc euh, je crois que ça fait vivre, la recherche, ça fait vivre. Il faut presque dire que c'est un sacerdoce. <rire> non, je ne vais pas si loin que ça, mais <rire> c'est important. Et puis, encore une fois, vous avez parler de, de gens de spécialistes, vous avez parlé d'un tailleur de pierre. je ne sais pas si c'était Grégoire qui était avec vous, bon, voilà. Ben oui, ça, c'est un apport supplémentaire, c'est sûr, c'est évident. Et là, l'intérêt du, du centre de Poitiers, c'est que c'est un centre qui, dès le départ, s'est voulu pluridisciplinaire, donc en trois parties, histoire, histoire de l'art et littérature. Alors, moi, bon, il y a des problèmes pour lequel je suis moins bien armé, tel que la littérature médiévale. Quand, quand j'ai un problème, je vais demander à des collègues de littérature médiévale. Donc, on, on peut s'entraider les uns les autres. Est-ce que c'est la caractéristique de l'épigraphie, cette ouverture vers toutes les autres compétences Est-ce que, est, est que vous êtes, je ne vais pas dire, une forme d'exemple dans la manière d'aborder la, la recherche sur euh, par rapport à d'autres disciplines Parce oh. qu'on peut s'inspirer de dans cette ouverture, justement, à, à faire travailler ensemble des compétences différentes. Oui, bah, moi, j'ai je, moi, je, moi, fonctionné comme ça et je crois que j'ai eu sur Bon, d'accord. Mais je pense qu'on peut. C'est une question d'ouverture d'esprit. Donc, on peut aussi, dans d'autres domaines, les historiens de l'art, par exemple, peuvent aussi avoir. Ou bien une étude un petit peu fermée comme ça. Je connais. Un, un historien de l'art que j'aimais <coughs> beaucoup, euh, que beaucoup euh, qui était un, un, un, un pur, euh, comment dire, euh, enfin, bon, sans, sans, sans, sans vouloir le dénigrer, qui était, qu était laïque, si vous voulez, il étudiait des choses religieuses, alors il, il étudiait parfaitement... Euh, une sculpture en disant, là, là c'est un, un, un trait comme ça, un trait comme ça, un trait comme ça, on le retrouve à droite, on le retrouve à gauche, mais le, le, le fondement général, ça lui échappait totalement. C'est pas de sa faute. Il était en plus extrêmement tolérant, donc, je, encore une fois, je l'aimais beaucoup. Mais euh, bon, si on, si on étudie, si on étudie euh, euh, un domaine de, euh, du Moyen Âge dans son ensemble, on ne peut pas faire l'économie d'une culture qui est une culture euh, chrétienne. Bon, voilà, c'est tout. Hein. Si j'ai bien compris, si on n'a pas la foi, à un moment donné, on passe à côté de certaines choses. Non, chose. ah. on, passe à, on passe à côté de, de certaines choses. Non, -ce je, la... je respecte trop les gens que nous... Non, non, mais pas... non, mais intéressant. non. non, non, non. non. Mais si vous étudiez, moi, je ne vais, vais pas me mettre à étudier la civilisation, enfin, l'histoire musulmane. Parce qu'il y a toute une, toute une facette que je ne pourrais pas... Te que je ne pourrais pas rendre. Euh, C'est clair. Je crois que là, il y, a, il y a un rapport entre sa personnalité, sa, sa culture, sa foi, et puis ce, ce sur quoi on travaille. Oui, ce n'est pas parce qu'on aime la musique qu'on est musicologue, si vous voulez. Il y a toute une partie technique qu'il faut, qu faut aussi avoir. Et puis dans la partie technique, j'imagine que pour les musicologues, il faut aussi qu'ils élargissent peut-être à des, à des, des musiques à des musiques euh, tout à fait modernes, contemporaines, qui moi m'échappent. <rire> bon, il faut, faut, faut garder l'esprit ouvert, moi, je crois que... Et puis, pas, et puis respecter, respecter, les, respecter chacun, chacun sa culture. Hein. Pourriez-vous nous dire un mot sur, euh, sur Estelle Quand est-ce vous l'avez rencontrée la première fois, vous vous en souvenez euh, Oui... <rire> Parce qu'elle euh, n'était pas disposée à faire de l'épigraphie. C'est dans les uns de mes articles qu'elle a décidé de faire de l'épigraphie. Bon, elle l'a même citée dans sa thèse de, de, de doctorat sur l'épigraphie. Euh, C'est une, une femme, je peux dire jeune femme parce que moi je suis vieux, <rire> qui est remarquable, remarquable par sa culture et par son, son, son ouverture d'esprit et, et je, je, je, suis, je suis heureux que euh, l'épigraphie ait eu euh, après, ma, ma, ma, ma, enfin, après ma retraite, si vous voulez, pour continuer le travail ici, euh, deux, deux épigraphistes de jeunes qui euh, étaient de qualité supérieure l'un et l'autre, Vincent puis Estelle, et, et bon euh, j'ai beaucoup de sympathie pour elle, c'est évident, et beaucoup d'estime pour elle. Ben vous avez dû la, la, la, vous en rendre compte en travaillant avec elle. Vincent était, trava était, travaillait sur l'épigraphie sur médiévale, alors qu'il y avait encore peu de gens qui travaillaient sur l'épigraphie médiévale. Bon, au début, j'ai peu encouragé les, gens, les jeunes à faire de l'épigraphie médiévale, parce qu'il fallait, il fallait après qu'ils puissent avoir une, un, un, un métier, Et si c'était si une, une, une, une discipline trop pas Encore assez connu, il risquait d'y avoir des difficultés pour trouver l'autre. Donc il a commencé à travailler sur, euh, sur l'épigraphie, les, sur les, il a fait une très bonne, très bonne euh, thèse et il s'est trouvé que le poste qui était ici occupé précédemment euh, s'est trouvé vacant et il a pu l'avoir aussitôt. Donc lui, il a une continuité euh, parfaite, mais c'est aussi, aussi un garçon qui a une grande qualité. Et qui, qui, qui, fait, qui fait maintenant des publications qui font, qui font honneur à l'épigraphie. Enfin, donc euh, je, je pense qu'on per, l'a perdu quand il a fait comme, comme Estelle, quand il est passé au, euh, au grade supérieur dans les fonctions publiques, dans le CNRS. Euh, et comment, bon, maintenant on perd, sans la perdre Estelle maintenant pour l'épigraphie médiévale ici à Poitiers, mais il, il participe largement l'un et l'autre au rayonnement de l'épigraphie en, en Europe. Qu'est-ce que vous pensez de cette, de la question de la, après de la, la médiatisation, oui, enfin de la pas de la médiatisation, j'aime pas ce mot-là, de la en fait de la de transmission, transmission après vers le grand public, comment faut-il faire C'est peu connu l'épigraphie par le grand public. Oui, c'est peu connu, Mais bon, il y, y a beaucoup d'éléments. Si vous, si vous prenez le grand public, euh, il ne sait pas non plus euh, au courant de, de ce que c'est que la sigillographie, que la numismatique, que l'héraldique, que la philologie, euh, bon, ce sont des domaines spécialisés. Bon, après, il y a le travail fondamental de, de la recherche euh, à partir des sources, euh, épigraphiques ou autres, et de, la, de leur transmission dans des ouvrages scientifiques avec toutes les références utiles. Et puis, il y a un deuxième niveau, c'est le, le niveau de la vulgarisation. Alors ça, bon, il y, a, il y, en, a, il y en a qui font à la fois la, le, le travail scientifique de fond et la vulgarisation. Je pense à quelqu'un comme un historien qui était très connu, Georges Duby par exemple, qui était un, évidemment très, très... qui avait une une culture large qui en a fait beaucoup profiter le grand public. Mais on peut être ou bien un chercheur pur et dur, enfin c'est peut-être un petit difficile, ou bien à la fois chercheur pur et dur et vulgarisateur. On peut être aussi un vulgarisateur sans avoir jamais fait de culture scientifique. Mais il est sûr qu'il faut vulgariser les connaissances que l'on contribue à bâtir. Est-ce qu'elle a quelque chose à dire bah, euh, si, si, si, si vous allez visiter euh, telle, telle église, tel ensemble de peintures murales, si vous allez visiter Saint-Savin avec tous ces, ces, ces peintures murales euh, exceptionnelles, euh, ou bien les, les vitraux de, de, de Chartres, de Bourges ou, ou, ou autres, euh, vous pouvez admirer, trouver que les couleurs sont belles, euh, regarder, bon, passer. Si vous essayez de voir un petit peu plus loin euh, quelles, sont, quelles sont les scènes qui sont représentées, pourquoi est-ce qu'elles sont représentées, pourquoi il y a des textes qui les expliquent en plus de la représentation, là, ben, vous enrichissez votre culture. Bon. Alors, vous n'êtes peut-être pas à même de le faire parce que vous n'avez pas la, la, la formation pour le faire, mais il y a des ouvrages qui le font. Et donc vous pouvez aussi les utiliser pour mieux, mieux, comprendre, mieux comprendre une œuvre. Et je vois très souvent dans les... Dans les, les édifices, dans les monuments historiques, je vois euh, des, des, des visiteurs qui aiment bien l'histoire de l'art et qui aiment bien la le, tout ce qui est une belle culture ancienne, la enfin, culture romane, particulièrement à Poitiers par exemple. Mais ils entrent dans une église, ils, ils prennent le, enfin, la, la, le, le, bas, la, le bas côté euh, euh, sud, ils font le tour, ils reprennent le bas, bas côté nord, ils ressortent. Bon, ils ont plein d'images jolies, dans la belles dans la tête, mais ils, ils peuvent aussi y passer trois quarts d'heure en regardant ce qu'on qu propose comme explication ou bien prendre un, un, acheter un ouvrage pour se documenter davantage, ben, il y a tous les niveaux possibles. Mais croyez-moi, toutes les œuvres d'art que, que nous avons dans notre culture en France ou autre, elles, nous, elles peuvent nous apporter beaucoup à condition que il y a des historiens qui fassent, des gens qui font la recherche au départ. Il y a des vulgarisateurs qui la mettent à la disposition du public. Et que le public, il aille chercher aussi la documentation. Et est-ce que l'épigraphie permet d'appréhender le monde d'aujourd'hui Quel regard. Est-ce que ça vous permet d'avoir un regard particulier ou une compréhension particulière de notre monde contemporain c'est presque antinomique. Euh, L'épigraphie, c'est ce qui est dur, c'est ce, ce qui est fait pour toujours. On a fait une inscription, ce n'est pas pour un temps donné ou, ou autre, c'est pour apporter une, un, un document, enfin, communiquer une, une, un élément d'information, enfin, de connaissance qui va être à la disposition de tout le monde pendant tout le temps. Aujourd'hui, c'est la publicité, c'est ça, ça passe et ça repasse et ça repasse. Ce qu'elle pourrait nous apporter, l'épigraphie, c'est qu'il faudrait de temps en temps se poser et faire le poids tranquillement, mais pas tout le temps être en train de courir. La communication qui est faite par le moyen de l'épigraphie, qui est la communication, c'est une communication. Les, les, les... Au Moyen Âge, on n'a pas les moyens modernes pour faire connaître les choses. Et donc il y a beaucoup de choses qui sont que l'on connaît grâce grâce à l'épigraphie pour le Moyen Âge. Euh, Aujourd'hui, on, on va pas avoir une culture uniquement en regardant les, ban en regardant les bandes en euh, les publicitaires ou les panneaux les panneaux de, de, de, de, de, de, de pour faire le, la vente ou de, de, de la promotion d'un produit. En fait, c'est la, la publicité qui a pris c'est malheureusement je dirais la publicité qui a pris Oui, partie. mais c'est L'épigraphie, c'est un moyen de publicité, publicité de quelque chose, mais quelque chose qui est appelé à, à durer et qui n'a aucune espèce, enfin, qui n'a généralement pas, pas, pas la, la volonté de faire du, du triomphalisme. Voilà, elle apprend, elle veut apprendre quelque chose, si vous voulez. Euh, Aujourd'hui, les médias, c'est différent, mais bon, c'est une autre civilisation. Il y a aussi dans graphiste, il y a euh, Clément qui travaille sur les graffitis. Oui. Les graffitis, c'est un petit peu de le, comment dire. C'est l'épigraphie euh, euh, à la sauvette. Euh, bon, j'ai étudié les, les inscriptions euh, de Saint-Savin de Saint parce que c'est ma ville natale, euh, les avec les peintures murales et tout. Mais en même temps, il y a des inscriptions sur les hôtels. Bon, elles sont fondamentales et nous apprennent aussi des choses beaucoup sur l'abbaye. Le, sur le, sur Mais derrière les, les, chaque, chacun des hôtels romans de, de, à Saint-Savin, il y a des, des, des, des pèlerins, des gens qui sont passés, qui ont mis leur nom. Il y en a une trentaine qu'on conserve comme ça, qu'on a découvert simplement en, en, en faisant le relevé de ce qui était vraiment bien inscrit pour en dire, là c'est l'hôtel des Vierges, là c'est l'hôtel des Martyrs, là c'est l'hôtel des Confesseurs, etc. Bon, euh, Simplement, la, la, la lampe électrique, euh, pas, pas vos trucs, parce qu'on vu qu'une lampe électrique à l'époque, bon euh, a, fait, a fait ressortir les, les, les, les, ces, ces textes, ces, ces, ces graffitis. Il y a une trentaine de noms qui se sont rajoutés comme ça. Ça ne va pas bouleverser l'histoire. Mais ça nous apprend encore quelque chose de plus. Il y a des inscriptions qui sont en graffitis sur des hôtels, probablement pour être plus près du de, de, de, de, de lieu de sacrifice. Euh, il, y a, il y a des, des graffitis qui sont... Qui peuvent être rajoutés comme ça au passage, en bas d'un enfeu médiéval, je pense à l'église Saint-Hilaire-le-Grand ici à Poitiers. C'est à ne pas négliger, ça apporte quelque chose, mais ce pas l'épigraphie fondamentale. Ce n'est pas l'épigraphie fondamentale. Et ça, ça. Ça, ça oblige à un travail supplémentaire parce que c'est l'écriture en, en cursive et non pas en, en capital pour que tout le monde puisse lire, puisque l'épigraphie est faite pour que tout le monde puisse lire. Peut-être que ça ouvre un champ sur une, euh, une, autre dimen une dimension sociale différente que l'épigraphie fondamentale parce que c'est d'autres personnes qui font les graffitis, c'est une autre... C'est euh, -ce plus que... spontané. C'est plus spontané, oui, ça, dit, spontané. ça dit quelque chose de l'époque aussi peut-être. Oui, oui, mais bien sûr, c'est pas, pas négligé du tout. Euh, mais c'est pas.. Euh, Je n'écrirai pas un manuel sur les, sur les graffitis. Parce que c'est trop. trop spontané, trop. Il n'y a, y a pas d'explication de, de, de, spéciale pour dire à telle époque on a graffité de telle manière, à telle époque telle, telle autre, non. Mais le graffiti peut, peut être plus que simplement mettre son nom, euh, ce, ce, ce qui est le plus, le plus courant, mais peut, peut, peut avoir euh, mettre des, des choses importantes. Euh, euh, vouloir mettre un, euh, quelque chose de, de soi-même que l'on veut graver, de, de, de tenir dans la pierre, si vous voulez. Mais ce n'est pas fait comme, comme les inscriptions, comme les, comme les textes proprement épigraphiques, pour être mis sur la pierre, pour être communiqué à tout le monde en public. Ce ne sont généralement pas des, des textes qui sont faits pour, euh, pour être destinés à être lus pour tout le temps, si vous voulez. C'est une réaction immédiate du chercheur. C'est une légende que vous venez, vous venez tous les jours à 9h. Vous installez cette légende, pas une légende non. parce non. que le monde nous a dit, ah, vous le trouverez tous les jours oui, le matin. Légende, au travail. C'est extraordinaire comme discipline, d'esprit ben, Écoutez, euh, j'ai 90 ans, je, je, je, je cours comme un, comme un lapin, et je, je, je travaille comme un lapin, pas comme un lapin, mais je continue à travailler, à publier. Euh, bon, je ne fais plus faire des choses que j'aurais pu faire quand j'étais plus, plus jeune, puis je n'ai plus de même responsabilité de toute façon. Mais, mais ça, ça, je crois que ça entretient le, L'esprit, ça entretient la, la, la, la, la vie, la personne simplement. Et, Et puis j'aime ça. <rire> J'ai peut-être une raison suffisante. <rire> Et quels sont vos projets alors euh, de travail euh, que... Vos projets pour les. les... J'ai le plus, plus de projets euh, à, à long terme, je n'ai pas cette outre outrecuidance. <rire> mais je continue à, à travailler pour aider les. les les, les, tra les travaux qui se font ici. Euh, <coughs> J'ai fait un fichier général de, de, de, des citations, des formules pour toutes, les, pour toutes les inscriptions, enfin pour les inscriptions médiévales en général. J'ai fait un fichier pour... Euh, les, je viens de faire un fichier aussi sur la fichier biblique, toutes les mentions bibliques qui sont dans, le, dans les inscriptions. Et, et, et ça, je, je continue aussi à à enrichir le fichier des général des inscriptions ici, pendant que d'autres pendant que se promènent en Chypre ou ailleurs. Et, Et donc, voilà, j'aide je je, les, les jeunes, ils trouveront, ils trouveront beaucoup de choses que j'aurais apportées en plus ici, voilà, pour ça. Il vous tarde qu'ils reviennent de mission, euh, de cette mission euh, autour de la Méditerranée pour revenir s'occuper des inscriptions en France, il vous tarde un petit peu. Ben, oui, voilà, c'est... C'est le, le monde entier. voilà. Il y, y a des inscriptions partout, il y a des inscriptions euh, dans, et dans tout, tout, toutes les langues. C'est les inscriptions latines qu'on travaille ici, mais il bon, y a toutes les inscriptions grecques aussi dans le, le Moyen-Orient. Donc Il y a les inscriptions juives aussi. Euh, tout ça, tout ça, ça fait partie de la culture. Mais on n'est pas spécialiste de tout. C'est le hasard qui vous a fait étudier l'épigraphie ben écoutez, j ai, j ai, pendant dix ans, j'ai travaillé aux archives de France, à la direction des archives, aux archives nationales, aux archives départementales. Et là, le directeur des centre de, d'études médiévales, que je connaissais depuis longtemps, est, est venu, à, est venu à me chercher en, en 68, c'est une, une année repère quand même, et il m'a dit voilà, je fais. On, on réunit les photos et des photos des photos à la photothèque ici. Il y a beaucoup de textes sur les photos, puis on ne sait pas comment les traiter. Il n'y a personne qui travaille sur les, sur les inscriptions. Je voudrais que vous veniez à Poitiers pour euh, faire un enseignement d'épigraphie médiévale. Euh, ah bon, très bien. Euh, donc, euh, euh, moi j'ai réfléchi euh, aussi beaucoup. Bon. Mais Poitiers, c'était quand même mon champ de recherche habituel. Il y avait mes parents, mes beaux parents, n'étaient pas bien loin. Bon, bon, il y avait, je connaissais bien le centre aussi, et, et j'avais aussi la richesse des, des, des livres et des ouvrages, des moyens, des moyens de, des moyens de travailler. Donc, je dis oui, et je suis venu travailler ici à partir de janvier 69. J'ai renseigné l'épigraphie médiévale à partir de 69. Il y a des choses qui m'ont tout de suite sauté aux yeux, à savoir que on avait des, une conception trop, trop, trop simpliste de l'épigraphie. C'était lire ce qu'il y a sur la pierre et puis le dater. Comme ça, les historiens de l'art qui travaillaient sur le monument, ils disaient « Ah bon, là, on date, voilà, ça donne un moyen de datation, c'est tout. » Mais non, ça veut dire quelque chose. J'ai dit il faut étudier ce qu'on qu veut dire dans ces inscriptions-là. Et dès la première année, enfin, six mois, huit mois après, j'ai fait un article sur une nouvelle définition de l'épigraphie. Ouvrons les portes, ouvrons les, les, les pays, regardons toute tout, tout cette civilisation dans en son ensemble. Et je, je, je, je, je veux bien réécrire aujourd'hui ce que j'ai écrit à l'époque. Et donc, voilà, au fur et à mesure, par l'enseignement par pendant 25 ans d'épigraphie médiévale, par toutes les visites sur le terrain, par tous les contacts avec les épigraphistes médiévaux, euh, bon, j'ai acquis... Euh, une culture sur l'épigraphie que je n'avais pas, évidemment pas. Mais le plaisir, à un moment, est arrivé de ces études-là. vous en. oui. C'est oui, arrivé oui. progressivement le, ou alors le, le, un déclic, Le, le plaisir euh, d'aller euh, au, au fond des choses, euh, dans un domaine que je ne connaissais pas, et qui, qui apporte davantage. Mais je continue à travailler sur les, sur les parchemins et autres. Hein, ne, croyez, ne croyez pas que, que j'oublie ça non plus, mais... C'est une une, toute une partie de mon travail. Il faut être curieux pour être épigraphiste. Il faut être curieux, puis il faut être ouvert, puis faut, ben, faut il euh, faut être aussi humble, parce qu'il y en a d'autres qui font mieux, il y en a d'autres qui font plus, mais on aura aidé à ce qu'il y ait une base au départ. Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on grave en épitaphe sur votre dernière demeure ben, je ne sais pas, une, une, inscription, une inscription telle qu'on qu la trouve dans d'autres textes, fac bene dum vivis, agis bien tant que tu vis. Ça me semble suffisant. Fac bene, fais bien, fais de ton mieux, tant que tu vis. Je vous en prie.